Salut à tous et à tous, ici AstraFati, j'espère que vous allez bien, ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4 Chainsaw Demo, la démo que j'ai pas regardé du tout, pour une fois que je regarde pas, un truc, avant de le faire en vidéo, se on y va. on va pas perdre de temps, histoire principale, nouvelle partie, c'est la démo, Resident Evil 4 Remaster, 30 septembre 1998, date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite, à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres... n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement... les missions éprouvantes presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde, cette fois, ce sera différent. Il le faut. Expliquer aussi euh, ce que je vais faire. Je vais mettre le gameplay entier parce que ce serait dommage de le couper. Vu que c'est une démo, du coup je pense que ça va aller très vite. J'ai pas lu, fais chier. Oh. oh les contrôles, j'adore. Ah, oh, à l'ancienne. Enfin, à part qu'à l'ancienne, tu, tu peux pas courir. C'est juste parce que c'est la démo que c'est pas, pas exactement pareil le début. J'adorais le début en vrai. Dans ton... hein oh. Mais où est-ce qu'il est passé Danton. Hein Oh Tu suis me claquer les couilles Il va me claquer les doigts et commencer à Ah du monde, du Mmh. Il y a quelqu'un? Je me dis qu'il qu faut que j'aille là. Donc je suis venu ici ça me donne envie de refaire un Resident Evil à 7 le jugement approche en stream d'ailleurs hein. je parle bien en stream si vous venez, un petit lien dans la description et voilà. Vous pouvez venir quand vous voulez. En ce moment, c'est plus le mercredi et le samedi que je live. Que je stream. Que dalle. Ah. Une ouverture bon, cinématique. Cinématique. Derrière la porte, y'a quelqu'un. Ah non. Ah si! Ils ont les yeux rouges. Hein. Euh, Garde ton arme. Désolé d'être entré comme ça. Léon, ne sois pas désolé contre eux. J'ai changé d'avis. Denwak. J'adore l'espagnol. Et euh... attention. C'est bon. On savait tout ce que ça allait arriver. C'est l'un des jeux que je vais pas me spoiler comme ça je pourrais. La Dès que je, je pourrais me l'acheter je me l'achèterai, et je le ferai. Sûrement en live. Police nationale <rire> <rire> Mario fait hollandaise Katano. Agent de police. Attends il y a un trou là. Oh Attends. je je veux, je Mais non On va de rattraper le temps, Qu'est-ce que marqué J'arrive pas à voir. C'est trop. J'arrive pas à voir. Oh. J'ai vu des tresses. Ta... Des, de <rire> des, des tresses. <rire> Mais 100% je vais me refaire attaquer ici. Le marchand je me demande à quoi il va ressembler le marchand. Ah non, le, le flic. J'espère juste que c'est quand les affecter comme. Qu'est-ce qui se passe Je pense qu'ils ont pas besoin de répondre euh, pour savoir ce qui se passe. Pourquoi tu me dis ça maintenant non, quand tu me dis quand on me dit de tirer c'est pas bon signe attends tu vas retourner en arrière oui quoi C'était Billy Johnson. Ça me donne aussi envie de refaire la. Est-ce que je ferais un marrant de. Sous les résultats que j'ai, c'est-à-dire 4, 6, et 7. C'est moi qui rêve. J'ai vraiment plus de munitions. fouiller les zones pardon ça chlingue. ouais c'est ce qu'il disait dans le 1 ah, ouais dans le 4 bon bah on va y aller faire ce brute alors On n'a pas la même définition de la force estoriate. <rire> Ça c'était plus doux qu'une plume. Versoir. Versoir. Ici Anegan, du nouveau La fille du président Hanigan. Sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. On dit bonjour ah ouais, à moi. je te rappelle on dit bonjour, au revoir, bon appétit, ah, bonsoir. Casse, <rire> et après on dit, hop et je me casse. Et ciao les ringards. plaisir. <rire> hein Ouais ça donne vraiment des vibes de, du 4 et une façon remaster un, un peu changé. Bah même tous les remasters. Oh ce corbeau C'est un corbeau qu'on ou quoi Non jure, je savais pas que c'était des munitions. Oh y a pas la musique non Attends Attends Je vais l'utiliser Je vais dans une vidéo aussi il la musique Je vois quelqu'un qui a besoin d'une de, de, pastille à la menthe Attends je me gratte l'oreille Ah En vrai, je suis pas déçu. Ah non Il est où le, le comment on doit sauver dans un E4 Moi je vais le sauver Attends j'ai combien de... Comment Comment on peut avoir ça directement Tri automatique. Mais non je veux pas tri automatique c'est mieux. dans un des civils euh, qu'on qu a une mallette euh, c'est à dire le 4 <rire> je suis trop maniaque pas comme il y aurait là je peux arriver derrière lui le but est comme ça et non parce qu'ils m'ont vu Y a juste trop de balles. Oh Je viens de te faire une technique donc. La technique du 4. <rire> tu les mets à terre et tu les quêtes à la mort. ça veut dire pas manger normalement on peut pas les annuler ok peut-être payer attention à mes entourage bonjour ils ont fait le coup ils ont fait le coup jamais on sait jamais on sait jamais on sait jamais on sait jamais on sait jamais on sait jamais les degrés ça m'a fait tain. bon je suis sur ps4 donc ça va pas être les graphismes de toute façon si vous, vous pouvez le tester vous même donc changer d'arme ah oh, oui j'ai une grenade On peut pas changer de côté. Ah. Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu la tête Oh, oh putain, je suis trop fan! Oh putain, je suis trop fan! Je le jeu, c'est bon! Oh putain! Oh, je suis ma technique dans. Oh, je sais pourquoi ça s'appelle Chainsaw maintenant! Ça va être tout le chapitre 1 hein. déjà! Un démo! Ça veut dire qu'on va avoir le boss à la tronçonneuse. Non je vais. Je sais pas si il y a la de, de verte. C'est bizarre du comme ça. Ah j'en m'en fous, moi je combine à la.. à l'ancienne. Et merde, il quelqu'un là-bas. Si je peux venir tranquille, normalement il y a le fusil à pompe en haut. Pour qu'ils entendent pas, non. Boucler. <rire> bon. Peut-être dans celui-là tu peux sneak up. Ça, ça, c'est bien. Et du coup, je vais pouvoir monter là-haut. Ah non, il a pas l'échelle. Elle mastubera. Je vais t'agripper, j'ai l'impression. On va rester accroupi. <rire> euh, le poulain m'attaque Bon oh, bah à ah, moins qu'ils soient vraiment aveugles le jeu Attends 100% hey. 100% 100% je le fais 100% je le fais Croneman OK c'est plus les Voilà pourquoi tu ça. Oh, j'aurais dû regarder ma grenade. Non, je vais pas passer. Je vais chercher le pompe. J'espère qu'il y a le pompe. Ah, il est déjà fait le On peut pas voir le générer. On me le savoir juste pour voir à quel point c'est mieux fait. Aïe. <rire> Excusez-moi monsieur mais... Vous êtes très chiant. Pas Il fait goum. <rire> Alors mec on <rire> peu pareil euh, la 3 je crois. Je vais pas tenter mais <rire> je crois. Oui, on peut parier à la Réatrice Oh, c'est bon. J'ai envie de le buter, mais laissez-moi le buter. La campane La campagne Oh je... 100% euh, ça te donne euh, comme le 4. <tousse> si tu butes. Non. Si tu butes euh, la personneuse. Je suis fan de Resident Evil 4, c'est mon Resident Evil préféré. C'est même clé, là, en plus, qu'il faut. Où <rire> est-ce qu'ils vont tous C'est exactement la même fois, j'ai la même phrase qu'il dit. Et voilà, c'est fou. C'est tout, tout Pour la démo a oui, plus loin. Ouais non c'est tout pour la démo. 19 minutes Merci d'avoir joué. de rien, mon pote, parce que j'adore ce jeu. Disponible le 24 mars 2023. Oh Bon, moi, sur ce, c'est Astra J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu. J'adorais. J'ai hâte de voir plus. Peut-être que, d'ici là, j'aurai peut-être même un job. Donc. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau, là, un nouveau... <rire> un nouveau... <rire> Une nouvelle vidéo. Sur ce, c'est Studio. Ciao, ciao